Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, alors si vous ne me connaissez pas encore je suis Serge Demoulin, je fais du trading de la bourse depuis une dizaine d'années et euh, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question est-ce que c'est une bonne idée de démarrer en bourse, démarrer en trading sans formation. Alors imaginez que vous soyez dans un avion, partez en vacances et on vous annonce que le pilote n'a jamais suivi de formation, que c'est la première fois qu'il pilote un avion, qu'est-ce que vous allez penser Je pense que vous allez paniquer, n'est-ce pas <rire> Eh bien, euh, si on vous propose de faire un match de boxe contre les champions du monde, qu'est-ce que vous allez dire Vous allez dire, aucun problème, je vais monter sur le ring et je vais gagner, je vais le mettre KO. Si on vous propose de rouler, de participer au championnat du monde de Formule 1, que vous allez donc être en compétition avec les meilleurs pilotes automobiles du monde, qu'est-ce que vous allez dire Vous allez dire aucun problème, une Formule 1, je vais pouvoir conduire ça comme ma, comme ma voiture, sans aucun problème, je vais battre les meilleurs. Eh bien... Il est évident que vous n'êtes pas idiot, que vous n'allez pas faire cela mais pourtant en bourse, en trading, il y a 90% des personnes qui se lancent en trading en formation sans aucune formation, donc ils se lancent en bourse alors qu'ils ont en face d'eux les meilleurs traders du monde, les champions du monde du trading et qu'ils se lancent en phase 2 sans, sans aucune formation. Alors on voit les statistiques, on voit les statistiques qui, qui disent 90% des traders débutants perdent en bourse. À votre avis, pourquoi Est-ce que vous pensez qu'une activité comme le trading, qui est une des activités qui rapporte le plus au monde, euh, on peut la faire sans aucune formation est-ce que vous pensez qu'un chirurgien, un pilote, comme ça, il apprend les techniques sans aucune formation Chirurgien, c'est 12 années d'études. Un pilote, il lui faut aussi du temps avant de pouvoir maîtriser un avion et la responsabilité qu'il a, puisqu'il a 300, 400 passagers à amener à bon port. Et pourtant, il y a énormément de, de traders débutants donc qui se lancent, qui vont investir euh, des milliers d'euros, sans aucune formation. Alors, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable Moi, je ne crois pas. Ça fait 10 ans que je fais du trading, ça fait quelques années que j'enseigne le trading, et je vois toujours des personnes qui me demandent, par exemple, « Tiens Serge, avec quel trader est-ce que tu travailles ?» Il est clair que s'ils avaient suivi une, une bonne formation, euh, la personne qui leur, aurait, qui leur enseigne euh, le trading leur aurait donné des bons brokers. Donc ceux qui me demandent ça, il est fort probable qu'ils n'ont jamais suivi de formation. Alors ils vont se lancer et puis ils vont, ils vont, quoi ils vont se dire euh, je vais gagner de l'argent en bourse euh, de cette manière là sans aucune formation. Croyez-moi, sans formation, vos chances de gagner sont vraiment faibles. Peut-être que vous pourrez gagner pendant quelques jours, mais à long terme, certainement pas. Et vous risquez de perdre des milliers d'euros parce que vous allez essayer de regagner ce que vous avez perdu. Vous allez, allez peut-être gagner pendant 2-3 jours. Vous, vous, croirez, vous croyez à ce moment-là que vous êtes le champion du monde du trading, que c'est facile le trading. Et c'est vrai qu'il y a certains jours où c'est très facile, mais sur le long terme, croyez-moi, vous ne tiendrez pas la route très longtemps. Des formations au trading il y en a beaucoup, il y en a des très chères, il y en a des pas chères, moi je vous conseille de prendre des formations pas chères parce que j'en ai acheté beaucoup et c'est les formations les moins chères qui m'ont donné le plus d'informations utiles. J'ai moi-même créé une formation, vous avez des liens ici en haut de, de ma vidéo et sous la vidéo qui vous permettent de commencer avec des bases extrêmement solides. Je viens encore aujourd'hui de recevoir un, un email d'un un étudiant qui me dit que ça fait sept ans qu'il fait du trading, qu'il a acheté beaucoup de formations, beaucoup plus chères que, que les miennes et il trouve que c'est mes formations qui sont les meilleures. Bon, ça fait énormément plaisir bien sûr mais ça montre aussi qu'il ne faut pas forcément euh, dépenser des milliers d'euros en formation pour arriver à avoir des formations solides et des formations vraiment utiles qui vous montreront comment trader avec efficacité. Donc, je pourrais dire c'est que vous avez vraiment intérêt avant d'investir de l'argent de commencer par investir euh, en formation avant d'investir donc sur un compte de trading et de vous lancer sans formation. Les probabilités de, de gagner de devenir un bon trader sont quasiment nulles si vous ne suivez pas des formations. Donc à vous de choisir, soit vous faites comme 90% des personnes vous vous lancez en bourse, vous, vous mettez de l'argent et vous verrez bien le résultat. Si vous faites cela, et eh bien mettez-moi en commentaire euh, les résultats que vous avez. Mais euh, je vous conseille réellement de suivre des formations, que ce soit les miennes ou que ce soit d'autres formations, peu importe, mais le conseil vraiment qui va vous faire gagner de l'argent, c'est suivez des formations. Vous verrez que mes formations sont vraiment pas chères et qu'elles vous apporteront énormément d'informations. Après, vous pouvez en acheter d'autres, bien sûr, pour essayer de trouver des compléments, mais avec mes formations, donc, je me spécialise essentiellement sur le scalping et vous verrez que le scalping est certainement la méthode qui vous donnera le plus rapidement des bons résultats. Vous arriverez à faire 90% de trades gagnants très rapidement si vous suivez bien les explications qui se trouvent dans les vidéos de mes formations. Voilà, la balle est dans votre camp. Soit vous vous lancez en bourse sans formation, soit vous suivez des formations, vous investissez un tout petit peu d'argent mais vous allez le récupérer très très vite. Voilà c'était mon conseil du jour, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la parce que vous allez faire gagner énormément d'argent à, à beaucoup de personnes et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos où vous pourrez me, me donner vos résultats, me dire euh, si mes conseils, vous les avez suivis et si ils ont été fructueux pour vous, ça me fera très plaisir. Et J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Cliquez sur la cloche ici en dessous, ainsi vous recevrez une nouvelle, euh, un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.